Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo explicative pour les administrateurs et informatiques des écoles sur la configuration générale de panneaux des au niveau au début de la, de la configuration de avec la après la licences de licences licence et de Ici, au début, on, on, on va trouver quelques dates à, à propos des de serveurs, des euh, contractés, serveurs dédiés spécifiques pour votre école. Et vous deviez euh, avoir en compte que presque toute l'information qu'il faut configurer ici, il va... Vous donner, et va être vous donné par Intel mais à propos de votre information, et donc peut-être peut parce que quelques, quelques dates, quelques données, vous pouvez l'avoir, vous pouvez les configurer vous-même, mais les, la majorité de ces, de ces données, ils vont être. Ou, euh, déjà donné par Emplaceros et on va vous aider euh, directement ou à travers de, de votre distributeur à Sydney, donc n'inquiète pas. Mais pour, euh, votre reconnaissance, pour votre reconnaissance, ici on va vous donner l'information des serveurs dédiés. À votre école comme, comme je viens de vous dire ici sur vpn TCP, mode et ça euh, s'agit surtout pour les serveurs dont il y a des dispositifs windows ou bien ipad et ici sur la la la la zone zone, la la la zone de, de, de, de temps dans vous êtes, Ici, vous pouvez configurer si vous êtes euh, à l'étranger, à l'Amérique, à la Chine, n'importe où. Vous choisissez ici votre euh, zone de, de temps, la zone horaire, et vous les, met, vous les choisissez ici pour une configuration et une synchronisation euh, appropriée. Ici, à propos des de Secure euh, HTTP proxy, ça euh, agit aussi euh, surtout pour le MDM de IOS, on vous recommande de l'avoir toujours en mode ON pour, parce que si c'est en OFF, les élèves, ils, va, ils vont pouvoir éviter le tunnel MDM de sécurité, de la, la, la, la cape de sécurité qui fait les exceptions des listes blanches et listes noires, par ailleurs, à filtrage des catégories, soit Internet, ou soit YouTube, ou soit les applications. Donc, on vous recommande toujours de l'avoir en on, surtout pour les MDM DIOS, parce que ça fonctionne d'une manière appropriée. Ici, sur le Microsoft, l'intégration de Microsoft, et si vous savez des comptes de Microsoft et vous voulez accéder au panneau de russe, vous les laissez ici en vert. À propos de la, de la localisation, de la géolocalisation, eh, on vous recommande de nous demander toujours d'abord, mais ici, vous pouvez mettre n'importe quel nombre d'IP de votre école, de les centres, de les bâtiments, donc il y a une, euh, un réseau Wi-Fi pour faire la euh, localisation appropriée, la localisation correcte des dispositifs et appliquer les politiques qui sont à l'école, ça veut dire dans l'horaire scolaire, dans les calendriers scolaires. Mais n'inquiète pas. Et, il, il, si vous décidez de ne mettre pas ici rien, il va toujours fonctionner de manière eh, appropriée. Mais si vous, il y a de, de quelques bâtiments que vous voulez eh, faire des de, de, de différentes IP, configuration des IP, eh, on vous eh, recommande de, de, de nous appeler, de nous demander pour faire une configuration eh, appropriée et avec succès. Ici, donc, à propos des de, de, de, de filtres DNS, et comme vous voulez, comme vous voyez ici, pardon, quand on parle de liberté totale et blocage total, vous, vous pouvoir voir ici la, la configuration. Et par défaut, la, les filtrages de liberté totale et de blocage total se sont déactivés. Ça veut dire qu'il faut les configurer de manière euh, euh, par défaut avec vous. Et ça va être la limite, comme vous, comme vous savez déjà, la limite de liberté totale ou de blocage total. Ici, quand on parle de l'intégration avec Google Classroom, ce sont les données qui sont nécessaires pour faire pour vos professeurs, professeurs, professeurs, de faire la travailleurs travailler avec Classroom, de faire la, ici donc pour faire l'intégration. Ce sont les données qu'il faut mettre, mais aussi, comme je vous dis, et comme vous dites, demandez-nous et on va vous aider comme pour le, le reste de la configuration. Ici, la synchronisation de manager, comme vous savez, est quelque, quelque tous les temps que vous faites des changements sur la configuration générale, et c'est, ce type d'échanges vont être enregistrés d'une manière régulière. Mais si vous voulez forcer la synchronisation d'une manière instantanée, seulement cliquez ici, cliquez ici sur forcer la, la synchronisation. Les préférences des domaines pour les logins, et de la même manière, si vous les laissez ouvertes, c'est-à-dire en cliquant sur les vertes, tous les nombres, tous les noms des utilisateurs de la licence Intelazaros à votre école et il faut que mettre les noms parce que à continuation, le domaine @intelliasrosa.dat.com va être eh, Écrit de manière préalable. Et si vous le laissez ici, euh, cliquez, cliquez les le, le, le, le petits tics verts. De la même façon qu'on vient de parler sur l'intégration euh, de, de, micro, de Microsoft pour faire l'accès euh, automatique, ici à la euh, configuration, l'accès avec Google, vous pouvez ici, si vous le laissez ici, euh, cliquez les petites tics vertes, vous, vous pouvez, vous va pouvoir, vous, et votre superviseur, accéder avec l'air contre votre compte Google. Et finalement, pour la, euh, le MDM de Lazarus, notre propre MDM, pour faire une configuration plus en détail, ce sont les données nécessaires, mais aussi. Euh, on vous recommande de nous contacter, de nous demander ou à votre distributeur affiné pour faire une configuration appropriée. Donc, ça c'est tout pour l'instant. Au niveau des configurations générales, comme toujours, je vous prie de nous suivre à nos réseaux sociaux et professionnels. Merci, à la prochaine.